Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatique dans une haie Un endroit très dangereux Le client s'est fait piquer en taillant la haie et sa femme aussi Et là on avait avec Jennifer, Madame Dédé Elle va m'accompagner, c'est la première fois qu'elle va faire un nid de frelons aussi près. près Bonjour, non ça va Ouais, on va voir tout à l'heure Et <rire> hey, Je vous montre où il est Donc voilà, la haie elle est là Donc le propriétaire euh, était en train de couper la haie et d'un coup il a, il a vu des frelons sortir et vous voyez toute la haie là-bas, elle a été coupée, il s'est arrêté ici. Alors je ne vais pas trop m'approcher. Mais le nid de frelons, il est il est au niveau de ce creux là. Voilà. Bon, il n'y a pas trop d'activité, mais bon, il y en a un peu. Il ne fait pas trop beau, ils ne sont peut-être pas de sortie encore. Allez, on s'habille et on vous montre ça. Ah Jennifer qui va traiter ça. C'est elle qui a de la poudresse. Tu peux la lâcher la poignée. On pas besoin encore. D'accord Qu'est-ce qu'on dit quand on démarre un combat Prêt pour le combat. Mais mieux que ça. <rire> pour le combat. Mieux que ça. Dépêche-toi. <rire> C'est parti pour le combat. Et je vous montre le nid. Et après Jennifer s'occupe de tout. <rire> Ouais, j'ai un vois approche-toi approche-toi viens faire un petit coup dans la nuit. non, non, reste ça, de ça encore ta main attends tu vois le trou que j'ai fait Allez, la coude. pas beaucoup hein c'est dans les étages, voilà. Ah, y a pas grand monde. Ça c'est bon, c'est bon. Ah, T'as la chance, il y a, il y a pas grand monde. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y a plein fin de vie, sur là j'ai Alors, on c'est bon, tu peux, hein, tu peux le mettre autour de ton cou. Mm -hmm. Tu peux avancer. Ils n'ont pas fait manger. T'as peur ou quoi mm -hmm. T'es sûr mm -hmm. ah, bon, bon. ah non, c'est bon. Non, non, non. Madame Dédé n'est pas du tout en confiance. Hein. Il y a ce que tu as mis, tu vois, ça, ça, ça marche. Donc maintenant il faut laisser agir. Il va pas s'échapper comme ça. Bon là il faut faire attention qu'ils ne suivent pas, donc on va s'éloigner à la voiture. Je prends les chaussures. parler plus fort, hein. il est chaud. De quoi il est chaud, je vois rien. T'as chaud Ah ben ça, hein. Quand je rentre à la maison que je suis fatigué, tu dis, ah, ton travail, il est facile. Tu vois, c'est pas si facile. Allez, on arrive à la voiture. On va lever la, la combi. Oh ça. Enfin. oui mais au moins t'as pas chaud on va dire au revoir alors qu'est-ce qu'on pense même pas peur même pas peur mon cul oui mais <rire> ben oui, ah. ben oui c'est vrai voilà bon allez on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt les dédés